Je m'appelle Geoffrey Lance, j'ai 41 ans, je suis passionné par la poésie, le slam et tout ce qui touche au street art en général. Et j'ai commencé le slam, j'avais 18 ans. Le projet Slam pour tous, c'est euh, avant tout une rencontre entre euh, Toonabi et moi. C'est un mélange d'objectifs communs, on va dire. Parce que moi, ça faisait longtemps que je voulais animer des ateliers d'écriture. Le projet, c'est vraiment donner accès au slam à la majorité des gens, en fait. Ce projet, c'est avant, euh, avant tout une passion. Quand on est à fond dans un truc, on a envie de transmettre. Et Autonabi euh, propulse en fait. On propulse pour qu'on pour que monte un peu plus haut dans nos attentes, euh, dans nos attentes de vie, tout simplement. Et euh, ça ouvre des perspectives. Quand Geoffrey m'a présenté son projet, j'ai tout de suite pensé à notre partenaire Grimm69, qui est une association pour le handicap psychique et euh, nous leur avons proposé de faire des ateliers d'écriture dans un de leurs foyers de vie. Notre association leur propose également une initiation à l'enregistrement et au montage audio pour réaliser un album collectif avec les participants des ateliers de Joffrey. Quand on arrive dans un projet comme ça, on se pose des questions, on se dit est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on est des êtres humains. Ce qui rend ce projet, ce rend ce projet super, c'est qu'en fait, moi j'ai dépassé mes limites complètement en fait, des, des barrières psychologiques qui sont complètement inutiles. Finalement, Otonabi m'a oui, totalement aidé dans cette démarche-là, de, de me bousculer un peu dans, mes, dans les barrières que je me mettais avant. Et là, justement, le fait d'avoir du soutien, d'avoir euh, des personnes sur qui on peut compter, euh, c'est précieux. Les ateliers, c'est plein de petites anecdotes. C'est euh, Parce que c'est des gens qui sont touchants. Ils sont pleins d'anecdotes, en fait. C'est des petites anecdotes par-ci, par-là, euh, qui se regroupent. Et il y en a qui sont touchantes, d'autres qui, euh, qui sont rigolotes, d'autres qui sont un peu plus tristes parce qu'on touche à une corde sensible. Donc c'est ça en fait, la plus bonne des choses. J'ai surmonté ma peur de ne pas y arriver. Et ça, ça n'a pas de prix. Parce qu'encore une fois, on en revient à ces barrières qu'on peut se mettre, à ces barrières psychologiques qu'on peut se mettre de temps en temps, et qui finalement nous empêchent d'avancer. Et c'est vrai ça que ce, ce projet est, est super. L'espoir fait vivre.